de matrice. Alors, pour cela, on va prendre deux matrices. Donc, je prends A, une matrice I allant de 1 à N, et J allant de 1 à, à, à, à M, voilà, J allant de 1 à M. Et je prends euh, B, une matrice, B, B, je peux prendre cette matrice-là, BK, BKL, euh, euh, K allant de 1, K, K allant de 1 à M, et euh, L, allant de 1 à P. Alors, dans cette opération, il faut voir ici que cette matrice que nous avons ici, c'est une matrice de format N, M, N ligne, M colonne. Et ici, c'est une matrice de format euh, M ligne et puis P colonne. Donc, pour faire l'opération multiplication, il faut que le nombre de lignes le nombre de colonnes de la matrice la première matrice parce qu'on veut faire a fois b pour que a fois b existe il faut que le nombre de colonnes de la première matrice la matrice a doit être égal au nombre de colonnes de la matrice b ici a est une matrice dans notre cas a est une matrice de format n m et b est une matrice de format m p voilà. Donc, le nombre de, de colonnes de la première matrice doit être au nombre de lignes de la matrice qui multiplie afin avant que l'opération soit possible. Et le résultat qu'on obtient, ça donne une matrice, c'est comme on absorbe ici, ça donne une matrice N-P. N, Et ça, c'est le résultat. Bon, par l'autre, on va voir ça. Maintenant, si c'est écrit comme produit de A fois B, euh, avec euh, euh, ces, ces éléments, si je nomme euh, ici euh, C, I, J, C, I, J, les C, I, J là, sont euh, de cette manière, I, euh, I, euh, I allant de 1 euh, euh, à, je peux prendre I allant de 1 à, à, I allant de 1 à N, et puis euh, J, euh, les, les variables sont, la variable mètre, euh, J allant de 1 euh, 1 à, à p J allant de 1 à p. Maintenant, le CIJ, là, s'écrit comme ça. Le CIJ, connaissant euh, les en fonction des, des éléments de A et B, en fonction de A et J, ça, ça nous donne ceci, ça nous donne euh, somme, somme des, des cas Allant de 1 à, à N, A, I, K, B, K, I, B, K, J. On fait cette somme-là. Et c'est le K qui varie. C'est le K-là qui varie. Et si on veut écrire en éclaté, ça nous donne quoi? On aura ici, pour K égale à 1, j'aurai ici A1, A, I, 1, euh, A, K égale à 1, B, 1, J, plus A, I, 2, B, 2, J, plus, etc., etc. Lorsqu'on arrive au dernier point, là, j'aurai ici euh, K égale à N. J'aurai quoi? J'aurai ici A. J'aurai A. Euh, là A, I. J'aurai A, I, euh, A, I euh, N, B, N, euh, J. On aura cette somme-là comme ça. Et donc, euh, euh, voilà. Alors, euh, en pratique, on vient d'écrire ici, mais euh, concrètement, ce que ça veut dire. Si je prends, je, on va prendre un exemple pour, que, pour être concret. Exemple. Je prends cette matrice, je prends la matrice A, égale à euh, 1, 1, 2, 0, et puis, euh, cette matrice-là, euh, 2, moins 1, ça c'est 2 ici, 2, moins 1, et puis euh, 3. Ça c'est la matrice A. Et je prends la matrice B, euh, je prends la matrice B, euh, je peux prendre euh, 1, 2, 3, et puis 0, 1, et puis là, euh, 0. Est-ce que cette opération est possible Pour voir que l'opération est possible, il faut voir ici, cette matrice-là, c'est une matrice de quel format deux lignes, euh, deux lignes, et puis trois colonnes. Et la matrice qui est ici, c'est de quel format euh, trois lignes et puis euh, deux colonnes. Est-ce que l'opération est possible C'est possible parce que ici le nombre de colonnes de la matrice A est égal au nombre de lignes de la matrice B. Donc, l'opération est possible. Donc, euh, je peux écrire l'écriture A fois B à un sens. Je peux le faire. Donc, si je veux faire A fois B, euh, il faut faire la disposition. Je dispose. Voilà, A fois B est possible. Donc, j'ai quoi A fois B, euh, ça me donne ici, je reprends le A, 1, 2, 0, 2, moins 1, 3, et puis euh, B, 1, 2, 3, et ici, 0, 1, 0, je suis là, voilà, nous sommes à ce niveau. Voilà, maintenant, étant à ce niveau, euh, je, je vais euh, maintenant faire l'opération. C'est comme... En faisant la somme, parce que nous avons ici une somme. Dans cette écriture, nous avons une somme. Les C et J, ça se présente comme une somme. Donc, je prends ici l'élément A qui est ici. Le 1 va multiplier l'élément qui est ici. Le 2 va multiplier l'élément qui est ici. Le 3 va multiplier l'autre. Et c'est l'élément de la première cellule de, de C. Donc, C, c égal à a fois b, Donc, C égal à A. On aura la matrice C. J'aurai ici quoi J'aurai 1 fois 1. 1 x 1 plus 2 x 2 plus 0 x 3. 0 x 3. Ça c'est l'élément de la première cellule. Maintenant, je reviens dans la, la première ligne, première colonne. Je reviens ici, je vais faire la même opération. J'enlève ça. Je vais faire la même opération ici. Maintenant, je vais prendre 1 multiplié par 2. 1 x 2. 2 x 1. Et ici, plus moins 1 fois x 2. Plus euh, 3 fois. 3 fois 3. Ça, j'ai cette opération. Maintenant, j'ai fini avec euh, la première colonne de la matrice D. Je vais aller maintenant avec la deuxième colonne. Je vais prendre ici 0 fois 1. Donc j'ai ici 0. 0 x 1 ou 1 fois 0. Et ici, euh, 2 fois, ou bien euh, j'ai ici euh, 1 fois 0. 1 fois 0. Plus, et ici 1 fois 2, ou bien 2 fois 1. Et ici, 0 fois 0. Plus 0 fois 0. Et là, j'ai ici 2 fois 2 fois 0. Et là, j'ai ici moins 1. Plus moins 1 fois, fois moins 1 fois 1. Et ici plus 3 fois 0. Et là, il faut faire l'opération. Et là, j'ai ici 1 plus 4, euh, ça fait 5, plus 0, ça fait 5 ici. Et ici, là, j'ai quoi J'ai ici 0, 2 fois 1, 0 fois 2, donc ça fait 2. Et ici, là, j'ai ici 2 fois 1, c'est 2. Mais ici, ça fait moins 2. Moins 2, l'autre, ça fait 0. Ici, ça va faire 9. Et là, j'ai 0. Ici, j'ai 1. Et puis, j'ai 0. Donc, c'est 1. Ce qu'on vient de faire, on vient de faire quoi? On vient de faire ceci. J'ai pris, c'est comme j'ai tiré les coefficients. Ici, j'ai fait la multiplication. Je somme. Je tire, là. Je fais la multiplication. J'ai cet élément qui est ici. Je tire, là. Je multiplie avec ça. J'ai cet élément-là. Et puis euh, celui-là, je reviens, je tire. J'ai un élément qui est ici. Je tire. J'ai cet élément-là. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire On vient de faire cette opération pratiquement. Ça fait 1 fois 1. 1 fois 1. Voilà. On vient de faire la multiplication et on obtient ça. Mais la matrice qu'on a obtenue, c'est de, de quel format Cette matrice, c'est de quel format 2, 2. On a multiplié des matrices. Euh, euh, a est de format 2-3, B est de format 3-2, le résultat, le produit des deux, ça, va, ça donne C, et le format de C, c'est 2-2, 2-2, le format de C. C'est comme le 3 a été absorbé et on trouve le format première ligne et la, ligne de, la première ligne de la première matrice qui multiplie, on multiplie par le, la, la colonne de l'autre. Et c'est ça qui donne le, le résultat. Alors, euh, est-ce que la question qu'on se pose, est-ce que l'opération B fois A est possible B fois A est de quel format Si nous regardons le format de B, le format de B, euh, c'est 3, 2. Le format de A, c'est quoi C'est euh, euh, 2, 3. Est-ce que l'opération est possible B fois A. Est-ce que c'est possible, cette opération euh, Le lit, le nombre de lits, ici, ça fait 2, 3. Ça, c'est B. 2, 3. Et A, c'est euh, 2. Donc, le nombre de colonnes de cette matrice est égal au nombre de, de lits euh, de la matrice A. Donc, l'opération est possible. Donc, j'aurai ici, euh, je prends la matrice B. La matrice B, c'est quoi 1, 0. Euh, la matrice B, 1, 0, 2, 1, et ici, 3, 0. Et la matrice A, je prends là, 1, 2, 0, et puis 2, moins 1, et puis 3. J'ai cette matrice qu'il faut arranger. Donc, je prends ça, je multiplie avec ça. Voilà, je prends la première colonne, je multiplie donc je l'ai 1 fois 1, 1 fois 1, plus 2 fois 0. 1 fois 1, c'est 1. Plus 2 fois 0, ça fait 0. Donc 1 plus 0, ça fait 1. Et ici, je pars avec celui-là. Ça fait 2 fois 1. Plus 2 fois 1, ça fait 2. Et ici, j'ai fini avec ça. Je reviens maintenant ici. 1 fois 3, plus 0 fois 2. 1, 1 fois 3, plus 0 x 2, ça fait 3. Nous sommes là. Ça fait 3. Et ici, je pars avec celui-là. Euh, je pars avec cette colonne-là. Donc, je ici 1 fois 2 plus moins 1. 0 fois moins 1. Donc, ça fait 2 ici. Les 2 là. Et ici, 2 fois 2, ça fait 4. Moins 1, ça fait 3. Ici, ça fait 6. Ça fait 6 euh, plus 0. Donc, ça fait, ça fait 6 ici. Et là, j'ai ici 1. 0 fois 1, 0 fois, 0 fois 1, ça fait 0. Et puis, plus l'autre, ça fait 0. Ici, plus 0 fois 3, ça fait 0. Et ici, là, j'ai ici 0 fois 2, ça fait 0. Plus 1 fois 3, ça fait 3. Et ici, là, je suis ici 0 fois 3, ça fait 0. Plus 0 fois 3, encore 0. Donc, c'est 0. Le résultat, c'est ça. Donc, ici, j'ai cette matrice. Le résultat, j'ai pris la matrice 2 fois, 2 lignes. Trois lignes, deux colonnes, deux lignes, deux colonnes. Le résultat, je vais obtenir quel type de matrice? Le résultat, quand je fais le produit de ça, j'obtiens une matrice. C'est comme j'ai absorbé le 2. Donc je vais obtenir une matrice à euh, 3 lignes, 3 colonnes. J'ai absorbé le 2. Donc première ligne de ça. Le nom, c'est trois lignes, trois colonnes. Et quand nous voyons exactement, c'est une matrice de 3 lignes et 3 colonnes. C'est le format. 3 lignes trois colonnes. Et donc, euh, la prédiction qu'on a faite, euh, elle est normale. Mais il faut noter que ce n'est pas dans tous les cas qu'on a qu'on peut avoir l'opération AB et avoir aussi l'opération BA. Ce n'est pas dans tous les cas. AB, AB peut exister et BA peut ne pas exister. Il euh, y a ces cas qui peuvent euh, euh, arriver. Par exemple, si je prends cette matrice-là, je prends la matrice euh, euh, Uh, 1, 2, et uh, ici uh, uh, 0, 0, 1, et je veux multiplier avec cette matrice-là, uh, 1, 1, 3, uh, 0, 1, 1, 0. Je veux faire cette opération. L'opération qui est ici n'est pas faisable. Si j'ai A égale à ça, cette matrice, Ici, si j'ai B égale à cette matrice-là. Le format de A, le format de c'est une matrice 2,2, 2, carré, d'ordre 2. Et ici, ça, c'est une matrice de format à colonnes, 3 lignes et puis 2 colonnes. Donc, si je regarde, le nombre de lignes, le nombre de colonnes de A n'est pas égal au nombre de lignes de B. Donc, l'opération AB n'est pas possible. A fois B n'est pas possible. Mais quand, par contre, on peut faire B fois A. Donc, B fois A. B euh, b fois A. b a, Le format de B, c'est 3, 2. Le format de B, c'est 3, 2. Le format de A, c'est 2, 2. Donc, j'ai le, le nombre de colonnes de la matrice B est égal au nombre de colonnes de lignes de, de la matrice A. Donc, l'opération est faisable. C'est pour expliquer que, parfois, l'opération AB n'est pas faisable parce qu'il faut que le nombre de colonnes de la matrice qu'on multiplie là soit égal au nombre de lignes de cette matrice. Et ce n'est pas dans tous les cas qu'on a les mêmes, euh, cette condition-là. Et cet exemple-là nous, nous, nous appuie dessus. Voilà. Euh, donc, nous, nous allons euh, continuer. En euh, exemple, on peut euh, encore euh, donner un autre exemple. Je peux avoir la matrice A. Notre matrice A peut se présenter sous cette forme-là euh, notre matrice A, A11. Je prends une matrice à la A11 jusqu'à ici A1N. A, 1, Et ici, là, j'ai ici A21 jusqu'à A2N. Et là, je prends une matrice N ligne, N colonne. Donc ici, j'ai ici, là, je peux pas avoir P, ça dépend de moi. P colonne. Et P line, et puis euh, 1, et euh, là, euh, je peux avoir là euh, P N. Et euh, je prends euh, une matrice ligne je prends la matrice ligne X, euh, sous cette forme-là, la matrice, euh, la matrice colonne, plutôt, je m'excuse, la matrice colonne, je prends ici euh, X, euh, euh, X1, je prends là euh, X2, jusqu'à euh, XN. Euh, là, le format de cette matrice-là, ça, c'est une matrice de quel format de Nombre de lignes, ça fait P. Euh, le nombre de colonnes, euh, c'est euh, N colonnes. P, lignes N colonnes. Et la matrice qui est ici, c'est une matrice euh, unicolonne. Donc, le format de ça, le nombre de lignes, euh, nous avons N lignes, et le nombre de colonnes, euh, c'est une colonne. Donc, si nous regardons le nombre de euh, colonnes de cette matrice A est égal au nombre de lignes de la matrice X. Donc, l'opération entre A et X est possible. L'opération AX est possible. Et si je fais l'opération AX, ça va me donner quoi AX, j'aurai euh, à transposer. Donc, j'aurai ici, euh, je multiplie X fois Donc, j'aurai ici quoi J'aurai ici euh, A. J'aurai A. 1, 1, X. Un, euh, plus ici A1 euh, N euh, XN et ici là j'aurai A21 X1 plus euh, là là A1 A2N X N. Et euh, ici j'ai AP1 X1 plus etc etc euh, plus A P N, X N. Et ça j'ai cette opération. Et je peux nommer, euh, si je veux, euh, l'autre, je peux avoir, euh, si je peux euh, avoir un B, je peux prendre un B, euh, soit B, cette matrice, B1, euh, B2, jusqu'à B, euh, B euh, BN. Ouais. Ouais, là, je peux avoir là, Bn à BP. Là, j'ai BP. Euh, je peux faire AX égale à euh, AB. Et si je veux voir ax égale à b, j'obtiens exactement le système d'équation qu'on connaît. Hein? ax, a1x, voilà, x1, plus, voilà, a1n, xn, et ça c'est égal à b1, et puis a 2 1 x1, plus, voilà, a2n, xn, et ça est égal à b2. En continuant, là j'aurai ici p, 1x1 plus euh, euh, A2n, euh, et ça c'est égal à BP. Voilà. Et j'obtiens un système d'équations. Donc, résoudre un système d'équations de cette forme-là, ça équivaut à résoudre tout simplement, euh, ça équivaut à l'égalité de la matrice x égale à euh, b. Donc, les systèmes d'équations peuvent maintenant s'utiliser à base des... Des matrices. Ça, c'est l'opération multiplication qui nous a permis de réduire le système là, sous la forme matricielle. Donc, ici, euh, il faut bien noter, donc ça, c'est il faut faire très attention, il faut faire très attention ici, donc, euh, il faut faire très attention, euh, c'est dangereux ici, on n'a pas toujours euh, la matrice AB n'est pas toujours égal à la matrice BA. Non, pas toujours. Il n'y a pas... Euh, le, la commutativité des matrices n'est pas toujours vérifiée. Et aussi, euh, il faut aussi noter que on n'a pas aussi... Euh, a fois B égale à 0 n'entraîne pas... n'entraîne pas euh, A égale à 0 ou B égale à 0. Ça n'entraîne pas ça, parce que euh, pour les matrices, ce n'est pas, pas, pas faisable. Voilà. Donc, euh, ça, il faut faire très attention. Un autre point. On n'a pas aussi, euh, si A fois B égale à euh, A fois B égale à euh, A fois B égale à A fois C, n'entraîne pas aussi que, que B égale à C. Ça n'entraîne pas que B égale à C. Il faut faire très attention avec ces formules-là. Quelques propriétés. Propriétés... Euh, sur euh, la, la multiplication. Donc, euh, si j'ai ici euh, deux matrices euh, où l'opération est possible, A fois B, euh, le tout fois C, si l'opération est possible, on peut aussi avoir euh, B euh, fois A. Euh, si j'ai ça, je peux aussi avoir B C. Je peux grouper et faire. Si l'opération est possible, ça peut se faire. Et aussi euh, deuxième point qu'il faut noter. Il faut noter aussi que si nous avons un facteur de B plus C, avec la matrice, ça donne ici AB euh, plus euh, AAC. L'opération est aussi euh, possible par là. C'est faisable. Voilà. Euh, aussi, il faut noter que si on a alpha, alpha fois alpha fois A, le tout fois B, ça, on peut le dire, on peut dire que c'est égal à A alpha B, et c'est aussi égal à, on peut multiplier, c'est égal à alpha fois AB. Alors c'est faisable. Voilà. Donc, euh, si euh, l'opération est possible, parce qu'il faut voir est-ce que c'est possible, si l'opération est possible, si A est la matrice nulle, si A est la matrice nulle et que l'opération est possible là, euh, on peut avoir ici A fois 0, c'est égal à euh, 0 fois A, a c'est égal à A fois 0, et ça, c'est égal à la matrice nulle, si l'opération est euh, faisable. Et aussi, euh, un autre point, euh, il faut ajouter aussi que si, euh, euh, ce cinquième point, si on a une matrice, euh, I, c'est la matrice identité, si I euh, est une matrice identité de, de l'ensemble des matrices carrées d'ordre N, et si A aussi est une matrice carrée d'ordre N, on peut faire l'opération A fois I égal à I fois A, et ça c égal à A. Donc cette opération est faisable aussi, il n'y a pas de problème ici. Et aussi, on peut mélanger avec la transposée. Si on a A fois B, et qu'on veut prendre transposée de A à B, ça, attention à l'ordre. Attention à l'ordre ici, ça ça donne ici transposé de B transposé de B fois transposé de A. Donc l'ordre ici ça joue, Il faut faire très attention ici avec l'ordre. Voilà. Euh, septième point, euh, on peut voir ce septième point là. Si, euh, si A et B sont des matrices euh, diagonales, si A et B sont des matrices diagonales, alors euh, euh, si A B a, matrice diagonale, A et B, c'est des matrices euh, qui sont euh, diagonales, ce sont des matrices diagonales, et si on fait euh, A fois B, le produit AB aussi est une matrice euh, diagonale. Si A et B sont diagonales, le produit des deux matrices euh, diagonales est aussi euh, une matrice euh, diagonale. Voilà, euh, sur ce, euh, nous allons nous arrêter ici.